Départ de cette huitième épreuve, alors en bon départ sauf pour Ticket Hold qui a manqué complètement son départ, Manolette avec Al Jazeera, ensuite Bleu Royal, puis on retrouve Yankee Force, Anza Borrego, Great 5-8 et Ticket Holder qui va tenter de se rattraper après son départ manqué. Al Jazeera maintenant se démarque de Manolette et de Bleu Royal. Anza Borrego, Yankee Force, le favori sur l'arrière-main d'Anza Un peu plus loin, on retrouve Great five était et décroché également. Ticket Roll, regardez, donc il part sur des bases élevées. Al Jazeera qui creuse l'écart sur Manolette. Bleu Royal, Anza Borrego, Yankee Force. Ensuite. On retrouve Great 5'8 et finalement Ticket Hold. Al Jazeera entame très très bien sa course avec trois bonnes longueurs d'avance sur Manolette. Bleu Royal toujours à l'extérieur d'Anza Yankee Force maintenant va se rapprocher. Puis il y a Great 5'8 et Ticket Hold. Il tient le bon bout. Al Jazeera avec Manolette maintenant qui revient sur lui. Bleu Royal est toujours dans le coup. Tout comme Anza Borrego, Yankee Force. Poursuit sa progression derrière. Great 5-8, étiquette, hold. Les chevaux entrent dans la ligne droite avec Al Jazeera qui lance le sprint final. Anza Borrego arrive à l'intérieur. Manolette Table royal. Yankee Force va chercher l'extérieur. Mais il y a toujours donc Al Jazeera qui a l'avantage. Est-ce qu'il va tenir jusqu'au bout Attention, il y a Great 5-8 qui vient battre Al Jazeera. Great 5-8